Bonjour, je suis Angélique et je suis présente aujourd'hui pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Je vais vous présenter La pâtissière de Long Island de Sylvia Lott. En premier lieu, c'est un livre qui m'a attirée par sa couverture Gurdy et par le titre puisque je suis une grande gourmande. Et donc euh, à travers ce livre on découvre Marie qui débarque dans les années 30 en Amérique hein, puisqu'elle est exilée par euh, son père de la Frise orientale allemande euh, suite euh, à son histoire d'amour avec un protestant alors qu'elle qu est catholique et que ça ne plaît pas à son papa. Donc elle arrive en Amérique dans les années 30 et on découvre sa vie au fil des pages et notamment de sa rencontre avec la fille de son frère pour fêter ses 90 ans et ce livre relate les deux histoires de ces deux femmes à travers les changements dans, dans leur vie. C'est un livre avec une très jolie file et également l'histoire d'un cheesecake magique qui rend la vie des gens très heureux puisque Marie a un ingrédient secret que vous découvrirez en lisant ce livre. A bientôt pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book